Et tout le monde se passe bien pour participer dans ce point de point vidéo. je prends, je, je prends Je vous présenter un serveur que qui est très bien, j'étais tout à l'heure donc.. Euh, Putain je vous présente le serveur donc euh, Ah se connecter. Alors, par contre, je veux que la PS4, donc voilà. On va être dans pause de musique parce que dans la nuit, ça ne nous intéresse pas. en loin d'un 4%. le 4%. Bon, il y a encore de certains, de certains actes parce que le, le serveur vient juste d'être fait. Donc, euh, on a un problème des jobs. Donc, euh, voilà. Enfin, il y a tout job job qui as ajouté il y a police, euh, drogue, tout ce qui est drogue, tout ça s'est ajouté. Donc, euh, mais je l'ai découvert grâce à un pote. Merci à lui. si s'appelle ça gêne c'est le, le serveur donc euh... c'est le serveur de boss pour ceux qui savent c'est qui mais j'ai découvert un peu en temps parce que ben bah, grâce à un de ses lives grâce à games aussi parce que bon Gettret, ils se connaissent un peu qui RP comme voix, voit la y parce que c'est quelqu'un y ça finit par i donc euh... Alors, vous êtes restés là. face sa charge, on va dire. Ah, il reste pour parler. I, c'est pour s'attacher. Et E. Et Voilà le serveur, voilà, il y a un plein développement donc... Euh Je peux apprendre, non Merde. celui là. Oh oui. Il y a pas été dessus. On va faire un on va aller jusqu'au casino. Juste un voile sur le pigeon. Wesh, c'est pas ce quoi Ouais d'accord ils sont pas ils sont à sharpé à putain